Ouais, ouais, tu m'as retrouvé. Ouais, bon, t'as vu, les conditions sont pas très agréables pour euh, la première prise de vue. On est où, là Alors, on est dans euh, une maison de retraite. Euh, après, on ne pas, parce que sinon, c'est facilement trouvable. Euh, que dire de plus Donc, On ne sait rien dessus. Elle a arrêté depuis quelques années seulement. Voilà. Euh, j'en sais pas plus. Tu ne sais pas combien de patients elle Non, mais d'une perte... Une sûrement passer là malheureusement on y va allez allez go Ouais, donc la premier étage, euh, tout a été redescendu, donc euh, beaucoup de matériel en bas. Euh, malheureusement ici c'est vide, sauf euh, ce, qui a été, euh, ce qui a pu être décroché. Voilà. C'est pas mal globalement. Ouais, on ça va. À ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, bonne surprise. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et euh, je pense qu'on est les seuls à l'avoir fait, à part les jeunes du coin, quoi. Voilà. On ouais. Allez, on continue. C'est le mot de la fin Ouais, mode de la fin, donc euh, plutôt positif pour un truc euh, qui payait pas de mine. Euh, donc tout était ramené des étages vers le rez-de-chaussée. Donc en haut, c'est que des pièces vides. Euh, donc on, comme on peut voir ici, beaucoup de matos. Il reste encore un peu de matériel médical. Euh, sinon, globalement, très très bien. Euh, voilà. Et alors, tu n'as pas plus d'informations sur la maison euh, Fermé. enfin on a retrouvé un journal qui date de 2012 donc ça fait trois euh, ans donc c'est très récent encore en bon état et puis tu sais c'est pourquoi la fermer non moi je sais quoi délocalisé à côté en fait. d'accord bah voilà donc c'est un peu comme home suite home vous avez lancé un bâtiment et juste à côté le nouveau voilà, voilà bon, bah, la suite bah, pour un prochain épisode tu crois ouais pourquoi pas allez, alors, à bientôt, salut. allez salut euh, viens de pousser quand même <rire>